Chacun d'entre nous, on, a, on est doté de ressources exceptionnelles. On est, on est tous dotés de, de ressources émotionnelles, intellectuelles, physiques, spirituelles. Et, et que ça s'appelle nos forces, ça s'appelle nos moteurs de vie. Et si l'espace, si l'endroit autorise au développement de ça, autorise à, à ce que j'utilise ça, en général il se passe de belles choses.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 Dans ce troisième épisode, nous allons voir comment se réinventer en aidant ses collaborateurs à s'émanciper. Pour répondre à cette question, j'ai eu le bonheur d'interviewer Ludovic Boutin, qui, après 20 ans d'expérience dans le commerce de détail, dont plusieurs années chez Decathlon France, il participe à l'accompagnement des humains dans la transformation vers un mode de gestion libéré. Sa passion pour l'humain et les rencontres le poussent à créer sa propre agence. Et aujourd'hui, il est venu s'installer au Québec et il va nous partager son expérience. Moi, mon parcours, j'ai été pendant une vingtaine d'années dans une entreprise française distribution de distribution de sport chez Decathlon et où j'ai fait différents métiers, donc de, de manager de magasin, responsable de magasin. Et puis après, je suis parti dans plutôt un pôle de, de développement de compétences au niveau de l'école de formation. Et où là, j'ai commencé à toucher un peu ce que c'était que la conduite de changement également. Et puis après, une responsabilité de filiale sur sur business un peu atypique qui, qui est la carte cadeau que j'ai développée pour l'entreprise. Et puis, il y a cinq ans, c'était en début 2015, il y a eu un mouvement aussi euh, avec l'arrivée d'un nouveau euh, leader chez Decathlon de transformer, l'entreprise reprise en tout cas euh, faire en sorte qu'on euh, libère les énergies afin qu'on euh, retrouve une agilité, on retrouve euh, l'envie aussi de gagner, puis euh, tout simplement euh, anticiper les mutations que la grande distribution connaît actuellement et en prendre notre destin en main et j'ai été un des acteurs euh, de cette transformation managériale depuis de 4-5 ans, et puis là euh, j'ai eu l'opportunité bah, d'arriver et de, de m'installer au, au Québec en, en en accompagnant ma, ma conjointe et je suis rentré dans, un, dans la boutique qu'on appelle chez Brio où j'ai un rôle de conseiller et justement d'aider aussi à travers mon expérience mais aussi mes atouts à la fois dans le coaching dans la facilitation de, de développer tout ce qui est atelier collaboratif tourner à, à faire des organisations un peu plus horizontales remettre l'humain aussi au cœur des problématiques de, de l'entreprise Comment on fait pour transformer sur une méthode plus agile une grande entreprise L'entreprise Decathlon, il y a à peu près euh, presque 100 000 collaborateurs maintenant, euh, présents dans, dans 54, 000, euh, 54 pays. C'est bien évidemment euh, un mouvement de fond qui s'inscrit dans la durée. Déjà, là, ça fait presque 5 ans que ce mouvement a, a été lancé, de, de se réinventer. La volonté pour nous a été de se dire euh, avant tout, c'est attaché à la puissance d'un projet, une puissance d'une vision et qu'au regard des qualités et des aptitudes de chacun, d'avoir la volonté euh, de, de s'intégrer un peu dans ce mouvement, de, de faire euh, différemment il n'y a pas eu un grand plan organisationnel ou trop structuré de qui fait quoi, qui peut apporter aussi du trouble, mais il y a eu une volonté que c'est plutôt des initiatives locales qui se sont mis en place, et puis au fur et à mesure, chacun a fait un bout de chemin, et puis petit à petit, l'entreprise se transforme. Alors de temps en temps, il y a, j'ai envie de dire, des nouvelles angles ou des nouvelles impulsions qui arrivent, mais il ya a pas vraiment de la volonté locale pour que parce que ça rejaillisse au niveau de l'entreprise entière. On croit beaucoup à Puissance, où chacun a cette énergie, où chacun a sa, a, est compétent temps pour, pour le faire et connaît bien aussi en local bah, ses, ses contraintes quoi, pour pouvoir accompagner bien ces gens, pour accompagner aussi au mieux les clients. Par... Vous avez essayé de faire émerger les idées dans les structures locales. Bien évidemment pour tout ça, il y a un accompagnement qui s'est fait. Je pense à notre école de management qui a, qui a su aussi au fur et à mesure du temps mettre tout un dispositif d'accompagnement, de développement de compétences pour apprendre des nouveaux gestes, pour apprendre des nouvelles postures et au fur et à mesure on s'est équipé. Mais euh, ça c'est fait au fil de l'eau, au fil du chemin hein, parcouru et des obstacles rencontrés. On ajustait nos processus entre guillemets de, de transformation. On sait bien que dans ces mouvements où on, on se réinvente globalement, il n'y a pas vraiment de mode d'emploi. Donc il y a un peu, alors c'est ce qu'on appelle un peu l'agilité, mais c'est vraiment ce qui se passe là. Ouais, c'est essayer. Sensibiliser en fait, sensibiliser, former sur une façon de penser différente. Alors façon de penser. En tout cas, moi je crois qu'on est plutôt aussi parti sur. Alors certes, il y a une culture de l'entreprise euh, Décathlon, Il y a, une... c'est une boîte qui a une... 45, 46 ans et, et qui a un vrai ADN fort là. Le management de responsabilisant a toujours été au cœur de notre préoccupation, mais avec le temps voilà, il s'était parfois peut-être un peu oublié et là c'est de ramener à, à cela et de revenir à des choses simples et ramener à, à cet esprit de commerçant, cet esprit de lien direct et c'est pour ça que la volonté d'avoir réduit les niveaux hiérarchiques aussi re remet de la proximité entre les gens, remet de la proximité avec le client et puis c'est aussi surtout de se dire on fait confiance à la personne qui est au plus près du client, qui doit prendre la décision et, et elle a ses propres ressources. Après, elle peut se nourrir de certaines formations, mais en elle, elle, elle a déjà ces capacités-là. Simplement, parfois, on ne sait pas toujours l'autorisation ou se donner l'autorisation de les utiliser. Donc, c'est ça, ça. Ça a été plutôt de, de se faire confiance là-dessus et où chacun puisse apporter sa couleur, en fin de compte. C'est vraiment donner place à un environnement qui fait qu'en sorte, le, le commerçant oui. ou la personne qui est sur le terrain a cet esprit d'initiative, ose créer, ose proposer. Ouais, c'est bien ce que tu dis, c'est que et c'est d'ailleurs, je certain un des rôles du leader des équipes de ressources humaines de comment créer cet envi environnement nourricier comment je, je crée cet environnement nourricier pour que chacun d'entre nous celui qui agit celui qui est acteur celui qui, qui est vraiment confronté à, à prendre des décisions à agir puisse le faire plus sainement possible avec le droit à l'erreur également alors on, nous on appelle ça le droit à l'essai essaye enfin ose mais comme on le sait tous ça ne se décrète pas c'est parce que les conditions nous sont favorables que je vais oser le faire un pas un pas supplémentaire donc ça c'est ça qui est important et, et c'est là où ça fait vraiment pivoter le, le rôle ou la posture de manager à, à leader et, et que comment on, on sait laisser le libre champ à nos gens pour qu'ils prennent l'initiative et, et d'être certainement dans beaucoup moins de contrôle beaucoup moins de tout en, en étant conscient qu'on est dans une direction qu'on a des balises repères n'est pas laissé en anarchie complète. C'est que le chemin, il est tracé. La, la raison d'être, elle est forte. Le carré de sable est, a été défini ensemble. Donc, c'est à l'intérieur que la liberté, elle, elle se joue dans l'initiative. Mais quand on parle de liberté, on, on y associe fortement là, une, une notion de responsabilité. On n'est jamais tant responsable par rapport au niveau de liberté que l'on a. Là. Et, et ça, il faut pas oublier ce, ce binôme-là. Ce binôme Pour toi, liberté et responsabilité vont ensemble. Donc, il faut ouais. faire prendre conscience de la responsabilité de son poste. Ouais. Et qu'à la fois, le manager doit être un leader moi je pense qu'à un moment donné euh, on croit en tout cas quand je dis manager à leader euh, manager euh, il y avait toute cette notion de proximité un peu plus contrôlant un peu plus délégation et leader il est, il est plus là pour montrer la, le, le sens la direction d'être garant de cet environnement nourricier de faire en sorte que malgré tout les résultats sont, sont atteints jouer enfin faire en sorte que les postures d'intelligence collective se mettent en place mais il est peut-être moins dans l'exécution ou en tout cas le contrôle l'exécution, comment il laisse la place davantage aux gens pour qu'il qu émerge qu'il qu osent davantage il, il a cet esprit de bienveillance mais il a aussi cet esprit d'exigence de, en, en contrepartie pour que ses collaborateurs, ses employés puissent aussi progresser et, et acquérir au fur et à mesure de, de l'autonomie mais c'est un long travail dans le sens où ça ne se décrète pas du jour au lendemain c'est pas simplement un changement de badge c'est vraiment comment par au lieu de dire ou d'exprimer de, un ordre c'est plutôt comment je pose des questions Ouverte pour que les personnes eux-mêmes aillent chercher les réponses à leurs leur questions. Après, euh, toujours bon de partager son expertise parfois. Il y a un peu ce, ces postures où, en tout cas, il y a, y a toutes ces, ces ficelles, ce qu'on appelle aussi de, des techniques, des méthodes un peu de coaching qu'on qu qu vient à mettre dans, dans, dans notre management qui fait que aussi on, on aide l'autre à s'émanciper et à progresser et à prendre peut-être plus d'estime de lui et faire en sorte qu'il agit avec un, un peu plus de responsabilité, un peu plus de relation d'adulte à adulte. Quoi. Je pense que ça, c'est important. Est-ce que tu penses, donc ce que tu es en train de dire, c'est que le, le poste de management ou un leader doit être formé Moi je pense que dans ce monde qui est devenu complexe, on ne parle plus de changement, on parle de transformation, je pense qu'une des clés c'est vraiment un fort accompagnement du développement de compétences et notamment ce qu'on appelle les soft skills où on a peu appris ou on n'a pas eu l'occasion, on, on a concentré fortement sur de l'expertise métier, sur de l'expertise de faire et là on est confronté à autre chose. Quand on joue du collaboratif, quand on joue du participatif, on arrive avec son entièreté et c'est pas si simple que ça d'arriver à exposer son ressenti, à exposer euh, ses pensées les plus profondes et, et puis d'être confronté au, aux autres. Ça vient un peu sur le champ des émotions et parfois on est un peu démuni avec cela. C'est pour ça qu'il y a tout un dispositif intéressant à développer autour de la connaissance de soi, comment j'acquière une estime de moi pour que je puisse être en harmonie avec l'autre. En effet, c'est des nouvelles compétences que, on va dire, certes le leader doit acquérir, mais, mais tous les employés parce qu'ils il serait, il serait pas d'un bon ton si euh, d'un côté certains leaders apprennent ce nouveau langage et puis que les envoyés n'en connaissent pas les codes non plus. Donc, c'est bien là, sur les deux dimensions. En tout cas, il y, y a rendre accessible un nouveau, euh, un nouveau en tout cas. Euh, c'est des choses qui sont connues depuis, depuis longtemps, mais apprendre à, à faire un, un feedback. Il y a de la technique un peu derrière, mais, mais surtout, ça, ça on sait comment ça devient un réflexe euh, systématique entre nous avec de la bienveillance. Voilà, il y a et, et ça, bah, ça demande un, parfois un effort parce que on a été euh, complètement euh, des, des, des pratiques qui étaient absentes du monde dans lequel je, on travaille. Donc apprendre à communiquer en fait. Aujourd'hui on est dans une communication digitale, peut-être qu'on s'éloigne l'humain, avant on était dans quelque chose de très hiérarchique. on n'osait pas parler, on n'osait pas être vrai. Cette notion de vérité aussi, parce que le droit à l'erreur c'est un petit peu ça, c'est parfois j'ai peur de dire euh, que, je, que je suis pas compétent, que j'y arrive pas parce que j'ai peur euh, de sa réaction. Donc est-ce qu'il y a pas cette notion de vérité, d'oser être vrai, d'oser mmh. être transparent Cette notion d'authenticité tu évoques est, est certainement euh, une des clés cohérence, transparence, authenticité Tout simplement euh, c'est pas du jour en lendemain que ça se fait et l'organisation en tant que telle, en tant que collectif elle a tendance à résister à, à cette nouvelle tendance là. Faut pas oublier que moi ça me fait penser à l'image de, de, de ces oiseaux là qui sont dans une cage et puis on dit, allez on ouvre la cage, vous inquiétez pas, le champ est libre, mmh, attention il y a encore des gros matous qui sont à l'extérieur de la cage et, et, et, et j'ose pas sortir euh, si facilement que ça et, et je pense qu'il faut, euh, faut y aller vraiment par la méthode du petit pas pour que les gens acquièrent de, de, de l'assurance et cette notion d'authenticité, d'être vrai. On a tous un peu notre part de carapace, comment j'ose enlever une partie de ma carapace mais en même temps en parallèle. Elle, je n'oublie pas de me sécuriser en intérieur. Parce que euh, quand on joue comme ça, on devient plus sensible à réceptionner des émotions. Et on, est, on accepte moins aussi euh, quelques situations qu'on acceptait autrefois. Donc, il quand tu parlais du jeu de la communication, comment je sais exprimer une émotion ou un ressenti et est-ce que mon interlocuteur est équipé à la recevoir C'est naturellement, on pense à la communication euh, non violente ou, ou la communication bienveillante. Et là encore, il y a vraiment un, un jeu. Mais est-ce que moi, je sais faire mais est-ce que l'autre personne qui va aussi être en dialogue avec moi est équipée pour recevoir Et là, on s'aperçoit que parfois, on est tous un peu en apprentissage de ça. Donc, il y a une période de transition et pas si simple. C'est pas si simple. Donc, toi, tu dis que là, avec voilà, ce travail sur soi, ce travail d'équipe, ce travail de communiquer, d'apprendre à parler de nos émotions, à parler, à parler de, de faire des retours, d'être davantage vrai, ça invite les entreprises à avoir des formations là-dessus mm -hmm. et puis à peut-être avoir des facilitateurs ou des accompagnateurs, en fait. Parce que voilà, quelqu'un qui va désamorcer un petit peu, qui va accompagner là-dessus. Est-ce que c'est un travail ouais. nécessaire pour, bah, pour les entreprises en fait En tout cas, moi, l'exemple que je connais, certes, j'ai toute cette expérience chez Decathlon ou que je vis aussi euh, chez Brio, euh, chez Brio ici à, à Montréal. Y a, je trouve que c'est parfois intéressant de dissocier. J'ai un leader sur un projet, j'ai donc de la performance à avoir. Puis à côté de cela je peux choisir une autre personne qui s'appelle coach qui s'appelle parrain marraine peu importe mais qui va prendre soin de moi en tout cas comment j'ai cet espace où je peux être réellement écouté, on, on parle de vraiment une écoute profonde, je peux être challengé par un questionnement bienveillant et que je puisse aller chercher mes propres ressources. Et puis à côté, bah ok, j'ai cette notion de, de projet qui avance, de performance, mais, mais j'aime bien ce, cette dualité de euh, je crée mon écosystème autour de moi. Mes leaders, mon leader identifié, j'ai mon coach ou mon paramarène qui va me soutenir. Et j'ai même peut-être une, une autre catégorie de personnes qui s'appelle des référents de compétences pour que je développe mon savoir-faire. En tout cas, chez Decathlon, on est parti dans cette notion aussi de rôle. Alors, ça n'empêche pas d'avoir un métier, mais sur une journée ou quelques heures, de jouer parfois un autre rôle de liant parce que j'ai l'aptitude d'être en posture de coach. Peut-être que, Et puis, ça, ça fait partie de moi d'être en empathie ou en soutien de mes collègues. Et quand l'entreprise, elle permet, elle autorise ça, il se passe vraiment de belles choses. Et, et là, on s'aperçoit qu'en fin de compte, les gens, nos employés ont, ont des capacités à aller au-delà des tâches qu'il faut au quotidien. Et ça, pour moi, c'est une organisation qui fait que, pour répondre à ta question, oui, je pense qu'au fur et à mesure du temps, ça amène à ce dispositif de, de rôle, je n'appelle pas ça des métiers, mais de rôle de coach interne. Je ne parle pas de professionnels qui ont, sont certifiés, mais des gens qui ont été un savoir-faire de questionnement ouvert. Des coûts global de feedback et puis des facilitateurs à côté également pour les moments plus collectifs qui vont amener l'intelligence collective dans des groupes, dans des équipes, à avoir une posture différente, c'est des bons éléments qui nourrissent fortement cet environnement nourricier dont on parlait. Et je crois que ce qui est bon aussi, en tout cas je le vis comme ça dans les organisations, c'est comment c'est fait aussi par des personnes de l'interne. C'est autoporté. C'est pas obligatoirement des consultants de l'extérieur qui viennent. Alors ils viennent un peu au début pour peut-être amener à toucher ces nouvelles pratiques. Mais comment c'est encore plus puissant quand c'est fait en autoporté de l'interne parce que les gens ils sont servis dans la bonne connaissance de l'environnement mais aussi ils arrivent comme ils sont avec, euh, ils ont la légitimité parce qu'ils font et puis à côté de ça ils sont eux-mêmes ils, ils arrivent aussi avec leur force mais aussi leur vulnérabilité, je trouve que ça apporte une dimension humaine aussi intéressante au-delà d'avoir de, un vrai développement de, de la compétence. Donc pour toi l'entreprise elle a une vraie réalité, <rire> à faire grandir des talents et créer l'environnement, travailler en équipe de créer une culture d'entreprise et elle, elle a cette responsabilité là Elle a cette responsabilité parce que je pense en plus comme au, au Québec ou à Montréal où en ce moment on est aussi dans des situations de pénurie, de, de manœuvre, où on, on est aussi dans la volonté de fidéliser ces gens. Moi je pense qu'on ne peut plus faire sans et, et ça passe aussi, là on parlait d'accompagnateurs, on parlait de formation, on parle aussi sur l'aménagement des lieux de travail, on parle euh, qui facilite, qui favorise euh, aussi euh, ces, ces espaces d'échange, de bienveillance, d'avoir des salles, des espaces un peu différents qui amènent à, à ce que les collaborateurs se sentent bien où il euh, y a peut-être on casse un peu les frontières entre euh, le temps au travail le temps euh, à l'extérieur voilà qu'on retrouve un peu des codes d'humanité euh, qu'on aime euh, on est fait pour ça on est fait pour être on est des êtres sociaux avant tout donc comment on favorise ça mais je pense que les entreprises ou les organisations qui ont plutôt opté euh, pour ça euh, pense qu'elles auraient du mal à revenir en arrière Ils savent que c'est de leur responsabilité de, de favoriser ça et de, et de mettre ça en place pour, pour le bien-être euh, mais aussi la performance de leur entreprise donc pour toi, le bien-être en entreprise c'est un élément clé. Il y a vraiment, euh, bon il y a plein de statistiques qui existent là-dessus, mais euh, cette notion de, de first les employés, second les, les, les clients, c'est aussi de se dire des employés heureux font des clients euh, heureux, des, des clients enchantés. C'est peut-être une phrase qu'on entend tous, mais essayons-le quoi. Euh, mais allons jusqu'au bout du geste, tout en ayant, je vous rappelle, euh, j'aime bien ces dualités de bienveillance exigence. On est là pour atteindre aussi des résultats, on est là pour, mais ça peut se faire aussi en, en prenant soin de chacun d'entre nous quoi. en tout cas il est prouvé qu'il y a une corrélation entre le bien-être ouais, des, des équipes et, et la performance de l'entreprise donc on peut, on peut réussir en étant bienveillant je pense et comment tu vois l'entreprise de demain alors? l'entreprise de demain moi ça fait 3-4 ans que j'ai expérimenté une, une posture et que en tout cas moi qui me convient et, et je pense que c'est ça qui est intéressant dans le fameux ça commence par soi comment on, on à se connaître à bien se connaître à savoir un peu quels en sont ses, ses propres talents ses propres moteurs moi ça fait 3 ans je suis un peu en posture d'hybride, c'est-à-dire à moitié de mon temps, je suis employé, salarié, et puis euh, l'autre partie de mon temps, je suis euh, en mode travailleur autonome, et donc je travaille pour d'autres entreprises, et ça, j'y prends beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt, et je trouve qu'il y, y, y a vraiment des vastes communicants positifs pour les trois parties, en fin de compte pour l'entreprise dont, dont je suis salarié, où j'ai une forme d'ouverture vers l'extérieur, où je peux aussi apporter des angles, des angles nouveaux, moi, ça, ça m'auto-forme par les équipes que je vis puis aussi je, je peux aussi diffuser dans d'autres entreprises d'autres pratiques ouvrir en tout cas sur d'autres pratiques et puis c'est aussi le côté rassurant où euh, je suis aussi un, je ne suis pas qu'un diseur, je suis un faiseur aussi pour euh, les entreprises qui peuvent demander mon, mon service donc euh, en tout cas j'aime ces postures là mais tout ça pour, pour ouvrir peut-être sur l'entreprise de demain de se dire euh, bah, cette entreprise ouverte là en quoi il y, a, il y aura demain de plus en plus de, de gens euh, qui seront euh, peut-être associé euh, au regard de leurs talents, de leurs forces dans une même entreprise dans plusieurs services mais pourquoi pas dans, dans une entreprise une partie puis dans une autre et que là il y, y a de moins en moins de frontières mais beaucoup plus de collaboration à, à travers euh, différentes organisations qui ont des talents euh, ou des compétences un peu différentes et, et je pense entre euh, la notion de salariat, la notion de travailleur autonome freelance, parfois on peut entendre un peu quelques guéguerres mais moi, je crois que ça, ça, va, ça peut se rapprocher dans les années qui viennent et, et il y aura de plus en plus de, de, gens, de, de gens un peu dans, dans, dans ces postures-là. Postures Après, quel, quel va être, comment va évoluer aussi, j'ai envie de dire, le, le dispositif législatif, du droit du travail autour de, de tout ça En tout cas, je, je le vis, moi, ouais, et je le vis très bien. Et, et quand je le propose, les gens, je pense, y ils voient, ils voient aussi un, un intérêt. Plus d'effectivité sur les modèles de travail après moi je crois, alors j'entends ce mot flexibilité mais qui peut aussi faire peur parce que flexibilité peut aussi amener à précarité pour certains. Moi je crois aussi à, il y a des instants de la vie, il y a des moments de la vie où euh, on a besoin d'être en sécurité que le salarié me convient et puis il y a d'autres moments où j'ai besoin peut-être d'une plus grande liberté tout en étant euh, bien responsable et, et là je peux me permettre le pas de côté. Moi je trouve que c'est pour ça qu'il y a un peu, comment on peut jouer davantage de, alors j'entends le Flexibilité par le sur-mesure, quoi. Et comment l'entreprise ou comment la société demain est plus flexible sur, à un moment donné, je reviens peut-être salariat, puis je repars un peu freelance ou travailleur autonome, voilà. Et que c'est correct, quoi. Et que, que c'est jamais des machines en l'arrière, c'est que. Tout ça, ça fait progresser le monde. Mais je crois qu'il faut. Voilà, il ne faut pas être dogmatique en disant Ah, y'a, yeah, maintenant c'est la nouvelle méthode, il faut que tout le monde soit freelance. Non. Y a dans, le, dans le respect, justement. Des... Il faut que ça soit une liberté de choix. Ouais, je. vais de euh, dire, mais bah, moi en ce moment, j'ai besoin d'être salarié, j'ai besoin d'avoir une sécurité. Par rapport à la famille, par rapport peut-être j'ai une maison, enfin, il y a plein de choses. J'ai plus de panel. Tu reparlé là de responsabilité et de liberté. Parce que peut-être beaucoup pensent que, Ben voilà, quand je suis liberté, je fais ce que je veux. Et en quoi, responsabilité rend libre. Quand je parle de liberté, et puis associé à, à responsabilité dans cette notion d'autonomie d'adulte à adulte, il y a ce mot rendre compte. Il y a derrière on a on a une sorte d'engagement qui se crée, un engagement vis-à-vis -vis de ses, ses employés, un engagement vis-à-vis d'un client, un engagement vis-à-vis -vis de, de son leader ou de l'entreprise dans lequel on, on est. Certes, j'ai une liberté d'action, j'ai une liberté de moyens, j'ai une liberté du chemin que j'emprunte, mais il y a le rendre compte. C'est pas l'anarchie, c'est en tout cas il y a une création de valeur qui est attendue derrière. Alors de valeur qui peut être économique, mais qui peut être sociale, qui peut être sociétale, environnementale. Mais voilà, il y, y, y a derrière souvent à, à rendre compte qu'il ne qu faut pas négliger. Et donc quand on est, quand on fait le pas aussi de côté, d'aller un peu vers le monde un peu du freelance à, à côté, il y a un moment donné bah, on est confronté à, à rencontrer une partie prenante, à, à s'engager auprès d'eux qui amène une forte responsabilité parce qu'on est les seuls à, à décider et à agir. Et, et là on, on sent bien que certes il y, y a des choix de taille il y a des choix de planning, il y a des choix d'organisation de, du travail, mais il y a un rendre compte quoi qui, qui est derrière. Est-ce que le rendre compte rend vraiment libre Ouais, c'est là où faut être clair avec soi-même. C'est demain, en effet, faut pas non plus être dans le faux lien de subordination qui se recrée avec avec un client. Et donc c'est là où, où chacun doit doit aussi connaître ses limites, doit connaître à quel niveau d'engagement, de rester dans ces dans ces dimensions d'adulte à adulte. Et mais parfois, euh, voilà, on peut très vite tomber sous le, la coupe d'une exigence d'un client et de se faire happer bon, ça fait partie un peu de l'apprentissage ou de placer au fur et à mesure son curseur en tout cas dans. moi je crois beaucoup à cette notion de l'harmonie de sa vie j'ai pas dit équilibre j'ai dit harmonie. y a un moment donné dans ma vie, euh, bah, j'ai peut-être envie euh, d'être très tourné dans le professionnel, d'être à 60% très engagé. Puis à côté de ça, construire une vie amicale, une vie familiale, une vie euh, euh, sportive, etc., associative. Et puis d'un autre côté, euh, l'harmonie, c'est peut-être dans l'autre sens. Mais ça c'est J'ai envie de dire à chacun de trouver, trouver ça, mais moi en tout cas c'est ce que j'essaye je, de cultiver depuis 3-4 ans et, et, et de chercher cette harmonie, pas l'équilibre exact. La vie elle n'est elle est pas faite 50-50, mais en tout cas que ça reste harmonieux pour moi. Quoi. Donc, euh... Une vraie invitation à savoir qu'est-ce qu'on a envie en ce moment et quel est mon focus ou en tout cas ma priorité, ou en, donc, quel, où est-ce que je veux mettre mon énergie, puis savoir euh, bah, se connaître comme tu l'as très bien dit pour pouvoir mieux travailler, à savoir. Ses limites. déjà la, la, la, bien se connaître c'est essentiel bien, bien comprendre un peu ses moteurs son envie qu'est -ce, qu ce qui fait du sens, euh, du sens euh, à ma vie dans, dans mon utilité euh, moi j'utilise je, je, souvent ça c'est quoi mon utilité il ya des fois euh, bah, je me, me questionne parce que bah, voilà il ya perpétuellement des, des moments parfois plus inconfortables que d'autres mais, mais de revenir à cette racine là pour, euh, pour après à, avec une autre partie bah, d'être beaucoup plus en relation bah de pouvoir, en tout cas, exprimer sa, son besoin, son, exprimer sa demande. Souvent, dans le dialogue, quand tu parlais de dialogue avec l'autre, c'est qu'il y a tellement de non-dits entre nous, on n'ose pas toujours exprimer la vraie demande, et, alors que parfois, quand elle, quand elle est bien exprimée et entendable par l'autre, on arrive à... Toujours trouver un bout de chemin à, à faire en sorte et qui fait que ça favorise le travailler ensemble, le vivre ensemble mais chacun euh, voilà on, y a comme si on n'osait pas dévoiler certaines choses et, et, et c'est des points de blocage quoi. Mais c'est vrai qu'on est dans, souvent dans la peur et c'est effectivement peut-être euh, l'organisation peut permettre ça de c'est un climat de confiance qui fait que ça ouais. a cette transparence et cette envie d'être vrai. Je l'entends, mais l'organisation en tant que telle a, a aussi son, son travail à faire parce que l'organisation elle a ses peurs aussi. Individuellement, les gens sont parfois prêts à, à jouer le jeu. Et puis, pourtant, le collectif ne le joue pas. Comme si l'organisation euh, qui, a, qui a eu un mode de fonctionnement euh, par le passé euh, qui la rendait qui euh, rassurant. Euh, et, et puis de, de là à aller vers une autre, une autre façon de faire, Parfois l'organisation, euh, il faut fortement la travailler et, euh, et c'est pour ça que quand on parle de, de ces transformations euh, du travail ou de la façon de collaborer, ça se travaille vraiment à tous les niveaux. Est-ce que tu ouais. trouves que des fois les individus sont quand même plus prêts que l'organisation Oui, parfois. Je rencontre des gens qui ont vraiment la volonté. Quoi. Là, j'étais bah, ce matin encore avec un client orange et... Ils viennent de faire un super séminaire euh, la semaine dernière et, et en fin de compte, ils se posaient tellement de questions. Mais quand ils ont vu l'énergie que leurs collaborateurs avaient, mais, mais en fin de compte, c'est juste les peurs de l'organisation qui faisaient qu'ils n'osaient pas mais y aller ou de se dire euh, « Est-ce qu'on va se lancer dans cette nouvelle façon de faire ?» Mais non, les gens sont prêts. Mais parfois, l'organisation, elle, elle est tellement lourde qu'elle elle résiste. Mais ce qui est difficile, c'est que cette organisation, c'est un peu invisible. Il y a une personnalité de groupe là qui n'est pas visible d'entrée de jeu. Et c'est celle-là qu'il faut évoluer. D'ailleurs, c'est pour ça que pour bon, moi, en tout cas, quand on rentre dans des grands chantiers de transformation ça vient toucher la culture de l'entreprise, certes avec respect de son ADN, d'où elle vient, de sa racine, mais ça vient revisiter en tout cas la culture de l'entreprise. C'est et... ça qui en fait peur, ouais, toucher oui. à quelque ça chose au noyau. Ouais au noyau là, mais en tout cas euh, j'ai vraiment le sentiment euh, dans les expériences que je vis que ça vient bousculer ça et, et ça, euh, wow, ça, chahute, ça, ça chahute, ça chahute. Ah donc c'est intéressant en fait, finalement la peur, on, on la met sur les individus mais il n'y a pas que. Pour conclure un peu ce podcast, est-ce que tu as un mantra, une citation ou quelque chose Chose, un, un mot ou une invitation à dire aux recruteurs, aux employeurs, aux salariés. Moi, en tout cas, je pars du principe qu'à un moment donné, il n'y euh, a aucune raison que dans le monde, dans l'entreprise où on passe quand même énormément de temps, que ça ne ça ne puisse pas être être présent mais pour cela il faut que cet environnement ben soit soit propice soit accueillant soit engageant pour que chacun puisse justement mettre au service de soi et des autres du collectif et de l'entreprise ben, toutes ces belles ressources toutes ces choses qui demandent qu'à transparaître quoi donc moi en tout cas je crois je c'est mon côté certainement optimiste hein mais je crois je crois à ça et, et et je pense que demain si les entreprises qui feront en sorte que ces capacités de chacun puissent s'exprimer dans, dans, dans la mesure du cadre du jeu attendu de l'entreprise, pense que elles iront face à de belles surprises. c'est vraiment une invitation à créer un environnement sain pour. Euh... Avoir cette envie de se développer personnellement, mais cette envie de grandir ensemble pour un projet collectif. Oui, ouais. et puis de, de faire vivre euh, voilà, le, la confiance entre les personnes, de faire vivre le euh, talent, de faire vivre euh, voilà, toute, la richesse, euh, toute la richesse que chacun a euh, au service d'un projet, au service d'un objectif, <rire> une, une raison d'être forte. Tout ça, ça fait jouer avec de l'intelligence collective quelque chose de beau. Quoi. Mais super, merci pour ton temps. Oh, je t'en prie. Et puis, ce beau témoignage. <rire>